Mon alliance, elle est là. Mes ils sont là. Et ça, c'est ma bague de, de promesses, parce que quand tu m'avais promis. <rire> ma bague de promesses, d'engagement. Ma bague de Fiosai, finalement, moi, je ne l'ai pas pu l'avoir parce que le monsieur cherchait un, un gros caillou. Donc, euh, il n'a pas pu euh, l'avoir à temps. Relax. N'oublie pas que c'est de la gloire. Tu sais, il y a le pratique que j'ai plus le temps à faire coco. Je vais, tu sais, dans la vie, ce qui est pris n'est plus à prendre. Pourquoi tu es belle comme ça Parce que <rire> <rire>